Alors comment arrêter de se sentir faible Parfois peut-être qu'on euh, se dit mais je ne suis pas comme ça, je suis fort, je veux être fort et du coup on pousse, on pousse, on pousse et parfois même jusqu'à se blesser. Aujourd'hui je vais vous donner l'exemple pour pouvoir euh, arrêter de vous sentir faible en sport et même des fois dans la vie de tous les jours avec euh, un sportif que j'avais accompagné euh, récemment. Donc c'était intéressant, c'est un sportif qui prépare euh, les Jeux Olympiques euh, d'hiver et du coup c'était intéressant avec lui puisque... Euh, bah en fait on voit que ouais oh non mais moi je suis pas faible j'ai surtout pas envie d'être faible et du coup que parfois dans des entraînements il allait pousser pousser et même jusqu'à se blesser alors que euh, juste parce qu'il avait peur d'être perçu comme faible et en fait bah, on a vu que euh, ça a été contre productif par rapport à certaines compétitions qu'il ait fait ça parce qu'il s'est tellement usé par peur d'être jugé faible que il oubliait de s'écouter et parfois de pouvoir se reposer donc la première étape qu'on a fait d'abord c'est j'identifie qui est ce que je juge faible pourquoi parce que je vais avoir de juge... peur d'être jugé de ce que je juge à l'extérieur. donc là il compare avec un autre sportif dire bah lui il l'arrête, euh, il est vraiment faible etc donc vu qu'il percevait un autre faible bah, forcément il avait... parce que l'autre s'arrêtait bah forcément lui du coup n'avait pas envie de lui ressembler, et du coup, bah, des fois, il poussait jusqu'à bêtement se blesser et donc de compromettre euh, sa carrière. Donc, ce que je juge à l'extérieur, j'ai peur d'être jugé. Donc, c'est là où on part, du coup, bah, sur des sessions de dépolarisation. Et du coup, ça nous amène sur le deuxième point. La peur d'être faible, comment est-ce qu'on va l'arrêter bah, Tout simplement en arrêtant de se comparer. Il n'y a aucun être humain qui est faible sur Terre. Il n'y a que des êtres humains qui se compare. Quand on arrête de se comparer, ça nous permet d'être centré sur qui on est, qui on devient, ce qui est réellement important pour nous et bah du coup bah, de, de de pouvoir s'amuser et de pouvoir performer et évoluer. Exemple, quand on a pris du coup dans la dépolarisation avec ce sportif qu'il jugeait faible, et bien bah, du coup, on a vu OK. Est-ce que c'est sa priorité lui d'aller aussi haut que toi Bah euh, non, finalement, c'est pas sa priorité. Et où est-ce que lui Continue alors que toi tu t'arrêtes. Ah bah là en muscu. En muscu, euh, moi des fois je m'arrête et lui il continue, il continue, il continue. Ok, et est-ce qu'il est plutôt bien sculpté et tout Ouais, est-ce que c'est important pour lui Bah oui, carrément, il va à fond euh, en muscu. Donc dans ce domaine-là, qui est la musculation, qui est plus importante pour lui que le sport, euh, alors que toi la musculation, bah t'aimes pas, là tu lâches alors que lui continue. Donc dans ce domaine de vie-là, bah il est plus fort que toi mentalement. Bah, bah oui, carrément, ok. Et en gros, après, quand on a vu tous les bénéfices, tous les bénéfices euh, pour lui, bah, à un moment donné, il a vu que bah, grâce au fait que l'autre, il préférait la musculation que le sport, et bien qu'il était plus fort en musculation euh, que lui, mais pas dans l'autre sport, et bien euh, ça lui permettait euh, bah, euh, que l'entraîneur lui portait plus d'attention, et que l'entraîneur, du coup, remettait en question ses entraînements. Il se disait, voilà, oh, j'ai peut-être un peu poussé sur les entraînements, et donc le fait que lui arrêtait euh, les, certains entraînements. Euh, dans le sport particulier, ça permettait à l'autre de se dire « Ok, bah, c'est bon, l'entraîneur, il pousse un peu moins. » Parce que si les deux avaient été forts dans ce sport et à pousser, pousser, pousser, eh bien l'entraîneur, il se serait pas posé la question et puis il aurait peut-être mis des niveaux encore plus au-dessus et peut-être que ça aurait entraîné, vu que les deux n'auraient pas voulu lâcher, bah, peut-être une blessure. Donc, en, en comprenant ça, en fait, ça, ça montre juste quoi. Chaque être humain a un système de priorité intrinsèque et tant que l'on se compare à quelqu'un d'autre, alors, eh bien, on peut avoir peur d'être faible, alors que non, on n'est pas faible, on a juste des préférences. Là, j'ai un exemple qui vient qui est en dehors du sport, quoique. Euh, avec un entrepreneur que je vais accompagner, il me dit, mais ma fille, elle n'a pas de mental. Je me dis, comment ça Bah ben là, on a fait du vélo, euh, et du coup, bah, elle a pas été, elle a arrêté en fait, elle a arrêté, euh, elle a arrêté le vélo. Euh, pff, elle était fatiguée, elle dit, bah moi, ça me saoule, j'arrête. Ok, du coup je dis donc parce qu'elle a arrêté en vélo, tu l'aperçois faible mentalement. Il fait bah oui. Je fais ok. Quel est le domaine de, de vie que ta fille aime bien Bah le piano. Ok. Et là le piano, bah, elle peut jouer des heures. Ok. Et quand elle n'arrive pas, bah elle continue. Ok. Et toi Combien de temps tu es capable de jouer au piano Ah bah non, mais moi ça me saoule. Franchement, j'arrête. Elle m'a déjà montré et j'arrête direct parce que ça m'énerve. J'y arrive pas. Ok. Donc là, tu es faible. Là, tu lâches. Bah ouais. Ok. Donc ta fille n'est pas faible en vélo elle est faible en vélo tu l'aperçois faible en vélo parce que le vélo n'est pas prioritaire dans sa vie au même degré que toi en piano bah c'est pas euh, c'est pas tes priorités et du coup bah tu arrêtes ok donc c'est vraiment vraiment vraiment important de comprendre ça parce que on n'est ne, on pas faible c'est juste qu'on est en train de se comparer et plus on se compare plus on s'empêche d'être connecté à notre puissance connecté à, bah, à notre puissance et à vraiment tout donner là où c'est réellement et intrinsèquement important pour nous donc voilà pour aujourd'hui donc comment arrêter de se sentir faible en sport bah c'est simplement en arrêtant de se comparer et en percevant que ce que je juge chez l'autre, je n'ai pas envie d'être jugé comme ça et en se concentrant sur notre propre chemin et voici pour aujourd'hui si vous avez aimé et eh bien pensé à mettre le pouce qui fait toujours plaisir pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo et si vous avez envie d'aller plus loin bas